La production importante, la puissance de haute volée et la taille monstrueuse de notre mythique Moby Dick sont à l'honneur en 2018. Car la purple Moby Dick est née. La génétique qui injectera une bonne dose de beauté à la variété qui a placé Dinafemseed sur la carte du cannabis mondial. Les vertus de la baleine restent intactes, mais elles sont désormais beaucoup plus belles. Avec cette version purple, nous avons ajouté un attrait visuel à la grande bête du règne Cannabique. La production est aussi impressionnante. La plante est toujours énorme, mais maintenant, elle est plus belle que jamais. Et son arôme passe à un plan supérieur. La mythique odeur de Haze de la Moridique vient se joindre à un parfum en notes douces et fruitées. En ce qui concerne l'effet, celui de la Purple Moby Dick est toujours aussi puissant seulement adapté aux consommateurs experts.